Bonjour à tous, nous sommes le 21 octobre 2020, euh, une période assez euh, particulière parce qu'on est à deux semaines de l'élection américaine et il y a beaucoup, beaucoup de euh, les, les médias traditionnels, euh, autant les, ceux qui sont plus à gauche, euh, moins à gauche. Au Québec ici, euh, euh, c'est tous des médias à gauche, donc euh, on tire, tire à boulet rouge sur euh, ben, l'équipe de Trump. Euh, c'est sans surprise. Dans le fond, ici au Québec, comme je vous avais déjà dit, il n'y a pas de réelle information au niveau euh, de la politique américaine. Il n'y en a plus, en tout cas. Il y avait Cuchuleta qui, euh, à un certain moment donné, il y a quelques années, faisait quand même une, une analyse complète, mais maintenant, c'est tout simplement de, euh, de démolir tout ce qui est euh, plus… Ben, aux États-Unis, euh, même dans le reste du Canada, tout ce qui est plus con conservateur, euh, c'est tout simplement ça qui est la, la donne des médias traditionnels et on donne pas de vraies informations sur ce, ce qui se passe aux États-Unis au niveau des politiques, au niveau de, euh, de la philosophie même américaine. Euh, donc, euh, mes nouvelles, je vais les chercher, bien entendu, sur euh, ben, le matin. Je scanne tous les journaux, même les québécois. Ben, pas tous, comme vous savez, euh, je vais regarder dans la presse ce qu'il se dit, journal des affaires, qui est malgré euh, très biaisé, mais quand même, euh, j'essaie d'aller voir euh, ce qui se passe ici, euh, de notre point de vue, de québécois, au niveau de la planète, et surtout, je vais euh, au niveau des journaux américains directement, euh, New York Times. J'essaie justement euh, euh, d'aller sur euh, les médias euh, plus euh, euh, libéraux et moins, euh, ben, plus conservateurs, euh, pour avoir une, une vie d'ensemble. Et en ce moment, ce qui se plane sur les États-Unis, c'est la division, bien, vous le savez, la division au niveau des, euh, des individus, au niveau des philosophies aussi, euh, euh, vision euh, du monde, euh, c'est ça dans le fond. On se trouve avoir des visions du monde différentes et euh, là, on le voit pleinement euh, au niveau de cette élection-là. Euh, à la veille de l'élection comme ça, on va avoir beaucoup de, de volatilité encore ce matin, euh, le de américain perd vraiment des plumes. Euh, on est à 92, quelque chose. L'or prend du galon. Euh, mais au niveau de l'or, même au niveau du dollar américain, on n'a pas eu encore de cassure. Euh, donc, euh, ça sera à suivre après l'élection ce qui va arriver euh, au niveau de l'or et de l'argent, bien entendu. Les orfères, les argentifères, on est prêt. Peut-être d'un retournement à la hausse, ben, une poursuite de, de la montée, mais ça peut arriver après l'élection. Il ne faut pas penser que la partie est gagnée. On va aller voir ça tout à l'heure sur les graphiques. Mais au niveau euh, de, de, de, la, de la, ce qui va arriver après les élections, parce que dans le fond, euh, c'est Très, très probable, c'est Bloomberg qui disait ça, que le budget va être adopté après les élections. Et ça peut changer vraiment beaucoup parce que vous savez qu'au niveau minimum, je pense que les républicains avaient proposé euh, 1 milliards de dollars d'injection euh, due à la crise du coronavirus. Et les démocrates, eux, étaient prêts à aller à 3 dollars, mais qui n'était pas seulement une relance au niveau économique, au niveau d'ajouter de l'argent aux citoyens, tout ça, mais qui était un... Une grande relance pour euh, injecter beaucoup, beaucoup de d'argent au niveau social à, à tel niveau, au niveau même des avortements, au niveau de cliniques d'avortement, au niveau de... Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent pas nécessairement euh, dans le, le, la question du budget. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est ce que les républicains avaient refusé. Euh, mais là, on, on était près d'une entente à 2200 milliards. Les républicains avaient refusé. Ils sont revenus avec un, un 1 800 milliards. Et là, c'est comme gelé. Et je pense que c'est après l'élection qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver. Et bien entendu, on continue de parler des crypto-devises. Les banques centrales, je vous avais parler dans une de mes dernières vidéos que les banques, la Banque centrale du Canada est en train de travailler là-dessus, bien le, aux États-Unis aussi, la Banque du Japon, la BCE, euh, j'ai un article là-dessus. Un peu partout, on commence à parler de ce plan pour mettre en place euh, euh, des crypto-devises, mais vraiment euh, que le gouvernement contrôle. Parce que dans le fond, le but de la des crypto-devises qui ont été mises en place en 2008, après la crise euh, qui est arrivée, euh, c'était d'avoir une monnaie libre, détachée de, du, du contrôle des gouvernements. Et là, les gouvernements ont vu une opportunité là-dessus. Là Mais euh, d'ailleurs, c'était connu, là. Ceux que les gouvernements veulent garder le contrôle sur les populations, donc la meilleure manière, c'est justement avec euh, des crypto-devises. Une personne qui utilise cette crypto va être euh, suivie à la trace. Euh, mais est-ce que les gouvernements vont injecter des crypto-devises? Oui, c'est clair. Euh, euh, le plan euh, changera pas, mais c'est de la manière qu'ils vont le faire, je ne sais pas. Euh, probablement, les Américains ont dit euh, qu'ils qu déposeraient directement euh, de l'argent sur les comptes euh, des individus. Euh, ça va être à suivre. Hein. Euh, donc, euh, on va commencer avec ça. Euh, les banques centrales, on parle banque centrale au pluriel parce que les, un groupe de sept banques centrales se sont réunis pour réfléchir ensemble sur les monnaies numériques qu'elles pourraient émettre. Je vous, je vous avais parlé la dernière fois de la Banque du Canada. Là, ici, on a un gros Bitcoin, mais dans le fond, on parle pas de Bitcoin du tout, ni d'ethereum ni de Litecoin. On, on parle de monnaie contrôlée par les gouvernements. Et euh, là-dessus, ce qui qu'ils vont faire, tout simplement, c'est de placer, de, de vous injecter directement dans vos comptes de banque de l'argent à partir de leur nouvelle devise, euh, euh, de leur nouvelle crypto-monnaie contrôlée par le gouvernement. Donc, euh, la plupart des personnes vont accepter ça. Euh, euh, bon, Ce qu'on va pouvoir faire peut-être avec ça, c'est euh, acheter des choses qui euh, que le gouvernement voudrait bien qu'on achète. Donc, on va acheter euh, notre épicerie avec ça, mais au niveau de d'achat, de, que vous voulez vraiment euh, contrôler plus, on euh, <rire> va pas falloir utiliser ça. <rire> Donc, euh, c'est ça, dans un rapport intitulé Central Bank Digital Currency, euh, blablabla, cette banque centrale, soit la Banque du Canada, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, bien entendu, la Banque de Suède, Banque nationale de Suisse et la Bairie, ont défini les principales caractéristiques de ce qu'elles appellent les monnaies numériques, de banque centrale. Donc, euh, ça s'en vient. C'est clair et net. Lorsque les banques décident ça, euh, c'est sûr que ça s'en vient. Surtout de le, le, le placer dans les médias comme ça, euh, c'est clair. Hein. Elles veulent montrer leur plan. Le rapport euh, marque un grand pas avant pour ce groupe des banques centrales. Bon. Euh, donc euh, ce que la fed a dit c'est qu'elle voudrait bien bien préparer que ça peut être long euh, voudrait bien bien préparer euh, ce, cette mise en place de crypto monnaie euh, de la part de la, de la, la, la, la fed euh, euh, mais ça va être à suivre parce que dans le fond euh, ce qu'ils vont faire tout simplement c'est attendre euh, la suite de l'élection américaine qu'est ce qui va arriver à l'issue de cette élection là est ce que euh, ça va euh, se déchirer pas mal aux États-Unis, parce que ce qu'on qu parle aujourd'hui, c'est que ça pourrait être aussi pire, même peut-être plus que la guerre de sécession. On aurait une division entre les républicains et les démocrates, et la vente d'armes à feu d'ailleurs a augmenté aux États-Unis. Autant les républicains que les démocrates aussi. Les démocrates aussi commencent à s'armer, donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de... de de, de tensions euh, dans les prochains mois, cet hiver, et peut-être qu'on veut attendre que ces tensions-là se euh, s'amenuisent, parce que là où tu dis, on a le fameux sommet de Davos, de Davos euh, qui se trouve être tout dans ce grand plan-là de euh, nouvel ordre mondial, euh, pas, pas au niveau complotiste, là. nouvel ordre mondial réel, euh, où on veut euh, avoir le contrôle plus euh, des individus avec euh, euh, cette crypto-monnaie, à tout le corps mais donc euh, mais je pense qu'il va y avoir aussi des, des devises conventionnelles vont continuer à exister là, pendant en tout cas, un, un, vraiment un bon bout et c'est ce qui va nous garantir euh, je parle pas de la devise papier parce que ça c'est c'est celui que ça parle mais euh, je parle de fiduciaires, de fiduciaire euh, bah, dans le fond qui se trouve être contrôlé contrôlé par les banques euh, donc ce sera de s'ajuster dans ces temps-là à savoir euh, est-ce qu'on doit <rire> posséder euh, beaucoup d'argent dans un compte en banque euh, c'est peut-être risqué, peut-être l'avoir dans des actifs, dans des actions, ben, pas n'importe quelle action, euh, dans des mines, des mines euh, ben, d'or, euh, de zinc de cuivre, euh, euh, actions directement dans les métaux, euh, peu importe, là, euh, euh, dans des actions d'entreprise, mais des euh, pas des entreprises qui se trouvent à être soufflées, euh, qui ont donné peut-être leur rendement euh, total, Je pense au, à Fang, hein, mais peut-être certaines entreprises qui pourraient vraiment bénéficier de ça. Et donc, l'autre article que je veux vous parler, c'est tout simplement euh, l'attente des investisseurs euh, face au déroulement de ce qui va arriver avec euh, l'élection. Euh, donc, euh, on sait très, très bien que si c'est les Républicains qui euh, qui en remportent, euh, est-ce qu'ils vont émettre comme euh, nouveau plan euh, euh, l'argent? Ça va être moins... Euh, moins volumineux que si une démocrate emporte. Donc, euh, ça sera vraiment à, à, à surveiller. Euh, ce qui est arrivé à l'élection de 2016, euh, Trump était perdant euh, dans les sondages, on le sait. Euh, ils ont remporté l'élection. Et euh, là, c'est encore plus serré qu'en 2016, je pense, au niveau des sondages. Donc, ça va être à suivre. Euh, mais... Euh, Comment je, pourrais... je pense que dans le fond, euh, l'issue de l'élection, on va avoir un long bout euh, de, ben, de la chicane, euh, savoir si les démocrates ou les républicains ont gagné. Donc, on va avoir quelques, quelques mois peut-être d'attente. Euh, je ne sais pas si l'injection monétaire va se faire dans ces temps-là, même s'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent avec hâte. Mais en tout cas, ça va être à suivre euh, euh, si euh, vraiment... Euh, euh, les mesures vont arriver avant, a, a, après l'élection directement, mais un euh, responsable de la FED qui pourrait être euh, le secrétaire au Trésor, Biden, dit, euh, ouais, l'article parle de ça, euh, qu'on doit absolument ado adopter les mesures le plus rapidement possible. Euh, euh, C'est un, une question de survie pour euh, beaucoup de personnes qui sont euh, dans des situations très précaires. Euh, le gouverneur de la Banque fédérale, Leon Brenner, a lancé un appel pour plus de soutien fiscal de la part du Congrès, la reprise récente très certaine et très inégale a déclaré dé le responsable de la banque centrale dans un discours. Le manque d'aide budgétaire supplémentaire et le risque de baisse de plus en plus important pour euh, dans le fond pour euh, tous les citoyens, peut-être pas tous parce que il y en a beaucoup qui ont profité pleinement de de l'injection monétaire en mars, même il y a des personnes qui faisaient plus sur le chômage, je parle au niveau américain, que, que lorsqu'ils travaillaient, donc ça va être à suivre. Donc c'est sûr que ce qu'on veut pour certaines personnes, c'est d'injecter le plus rapidement de l'argent dans le système, pour que les plus défavorisés, les plus pauvres en, en profitent, et les, pers les personnes que c'est une question de survie. Donc, euh, pour terminer, on va aller voir euh, l'or. Comme je vous dis, aujourd'hui, on a euh, un bon boom de l'or, mais on n'a pas encore de cassure. Euh, et ce qui est encourageant, ça se trouve être ici, euh, l'oscillateur, c'est toujours mes graphiques hebdomadaires que je regarde. On se trouve être euh, en revirement, mais ça peut durer quand même un bon petit bout, comme on voit ici. Donc, est-ce que le revirement va arriver bientôt? C'est, comment je pourrais dire, en regardant le graphique d'une manière très neutre, je regarde, puis c'est très, euh, très probable que cela arrive très bientôt. Mais on n'a pas encore de confirmation, il faut absolument que ça, ça soit cassé. Au niveau du dollar américain, euh, là, on a une bonne dégringolade. Est-ce qu'on va continuer cette dégringolade? Moi, je crois que oui à long terme. Parce que dans le fond, on voit ici le sciateur euh, est en revirement. Donc, euh, Mais ça va être à suivre là aussi. On n'a pas encore de confirmation euh, directe. Il faudrait que ce creux-là, qui est à 92, euh, soit brisé pour qu'on continue la course. Et si ça se brise, comme je le pense, on va probablement aller à 80... Regardez ici les anciens sommets qui se trouvaient des... Des, euh, des supports, là, pour euh, on pourrait aller creuser jusqu'à ce support-là de 88 à peu près, là, dans ces coins-là, dans un premier temps. Euh, on va le placer ici. Là. On pourrait aller à peu près à 88 euh, 88 au niveau du dollar euh, euh, américain. Donc, euh, ce que ça ferait, l'or va continuer sa course. De toute façon, je pense que euh, ça va arriver. Euh, l'or va continuer sa course. Le dollar va... Euh, euh, continuer sa dégringolade. Au niveau de First Majestic, parce que quelqu'un avait dit qu'il faut que j'en parle, bon, ben regardez, le revirement est arrivé aussi, First Majestic, donc, euh, euh, on n'a pas encore de confirmation directe, parce qu'il faut que le reste euh, puisse suivre, euh, mais on n'a pas encore ça, mais c'est très, très encourageant, on a un revirement ici, donc, euh, euh, au niveau de l'oscillateur et au niveau du euh, euh, du RSI aussi. Donc, euh, non, au niveau de l'or, on est en attente encore. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici à l'élection, mais on est très, très près d'un revirement hein, si ça l'arrive. Euh, la course euh, devrait comme, propulser l'or au-dessus euh, de ce sommet qui a été atteint ici, qui a dépassé l'ancien sommet de 2011. Donc, on pourrait avoir une course jusqu'à bon, 2002, 2003, je ne sais pas. On va voir, on va suivre ça, mais on suit ça de très très près et on se revoit très très, très bientôt.